SMR, bibi bitmaking. Après, envoie le beat, je veux lui plaisir sa mère. EK18, je veux lui prendre mon salaire. Au coup de la street est antipathique. D'ailleurs, dans ce clip, il aura pas de fait salaire. Je suis dans le neuf roi, un mégot sur l'oreille. Je fais une petite pause, des fois je me restreins. Ça dévierge avec le gros orteil. Ah, noisy sec, on aimerait ses seins. Je dois être l'oseille, dépêche-toi, te ralasse. Tu une marque de tissus à faire, j'ai pas de palace. Par la glace, t'auras la face de William Galas. J'ai baptisé le rap comme un prêtre nordiste J'ai passé un cap, il est vers mais reste tranquille, un oisir, un sauvage, ça reste sportif. Votre la Suisse, pas de CBD dans ma OCB Fils. Je peux pas le répéter, je pas de CBD dans ma OCB. Si je peux pas péter tout cet été, mais où elle bénéfice Direction la Hollande, faut goûter du coup d'art ça reste en France, c'était coupable de coups. Beaucoup coup de touche car, j'crois crois qu'il l'ouche car c'est mouche, ils ont touché avec des trous de balle. Je <rire> prends la route des dames, c'est faillite étoile. Si je transportes la cam, c'est faillite détoine. Faillite détoine, faillite détoine. Donc k 18 tu me tire comme faillite douanes Prends la route d'âme, c'est faillite des douanes. Si je reporte ta cam, c'est faillite des douanes. Faillite des douanes, faillite des douanes. 2K18, je me tire comme faillite des douanes. Je suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Si t'as à faire, je le referai pas. Donc, déjà, je, je tiens à vous dire ça. C'est ça l'envers de la médaille, l'envers du décor du banditisme. Vous savez, euh, quand vous rentrez dans la délinquance, dans, dans ce milieu du grand banditisme, vous avez euh, deux chemins qui vous attendent c'est la, la mort et la prison. 2K18, ah. ah. j'ai toujours la gouache. Dans ce pays, j'ai toujours la tâche. Donc, quand je me fâche, ce paquet chaud, je passe pas chez son... La gâche. Parle pas de moi à ta mère à ta sœur Dans deux mois, vidéo amateur sur braser Je suis blagueur juste ta gueule c'était t'es keufs Je me bafeuf Pour m'arrêter faudra plus que ta sœur